Bonjour, vous savez que pour calculer l'intégrale d'une fonction, il faut tout d'abord trouver une primitive de cette dernière. On peut avoir la chance de reconnaître que c'est la dérivée d'une fonction connue, malheureusement ce cas est très rare. En fait, on ne connaît pas la plupart des primitives de fonctions. Dans cette vidéo, on va voir une technique de calcul intégrale et primitive. Cette technique consiste à remplacer un calcul d'intégrale par le calcul d'une autre intégrale plus simple. C'est l'intégration par partie. Qu'est-ce que l'intégration par partie? Donc la formule de la dérivation du produit des deux fonctions nous permet d'écrire que euh, le produit u fois v' prime est égal à u'v plus u v'. Prime. Donc la fonction u fois v est une primitive de la fonction u'v plus u v'. Prime. Donc, si on écrit que l'intégrale de a à b u de x fois v de x prime dx, cela est égal à l'intégrale de a à b u prime de x fois v de x plus u de x fois v prime de x dx. La linéarité de l'intégrale nous permet d'écrire que l'intégrale d'une somme de deux fonctions est égale à la somme de deux intégrales de ces fonctions. Donc, l'intégrale de a à b u x fois v x prime dx est égal à la somme de deux intégrales, l'intégrale de a à fois v de x dx plus l'intégrale de a à de x fois v de x dx. Donc l'expression l'intégrale de a à B u de x fois v de x, x. prime dx donne une primitive de x fois v de x entre crochets de a à B. Donc cela est égal à l'intégrale de a à B u de x fois v de x dx. Plus l'intégrale de a à b u de x fois v prime de x dx. De Alors, l'intégrale de a à b u prime de x fois vx dx est égale à u de x fois v de x entre crochets de a à b, moins l'intégrale de a à b, u de x fois v prime de x dx. De C'est bien la formule de l'intégration par partie. Il faut retenir cette formule. Donc, si u et v, deux fonctions dérivables sur AB, et admettons les dérivés u' et v' continues sur cet intervalle, alors l'intégrale de a à b u' de x fois v de x dx de est égale à une primitive u de x fois v de x entre crochets de a à b moins l'intégrale de a à b u de x fois v' de x dx. De Donc, pour faire une intégration par partie, il faut suivre la procédure suivante. Vérifier l'existence de l'intégrale, chercher les fonctions u' et v de façon à écrire grand f de x est égal à u' de x fois v de x. Il faut déterminer une primitive u de u', il faut déterminer la dérivée v' de v, et puis appliquer la formule de l'intégration par partie. Et avant de commencer à calculer l'intégrale, il faut vérifier l'existence de cette dernière. Pour cela, il faut absolument déterminer l'ensemble de définition de la fonction considérée, vérifier que la fonction considérée est continue sur son domaine de définition, et s'assurer que les bornes de l'intégrale sont les éléments de l'ensemble de définition de la fonction considérée. Donc, passons à l'exercice. Calculez les intégrales suivantes. I1 est égal à l'intégrale de 1 à alpha ln de x dx. De et alpha est un réel positif et non nul. i2 est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 fois l'exponentielle de x dx. De Calcul de i1. On ne connaît pas directement une primitive de la fonction ln ou logarithme rien. Donc, on fait une intégration par partie pour se ramener à une intégrale plus simple. Le problème de l'intégration par partie, c'est de choisir quelle fonction va être U et quelle fonction va être V'. Il n'y a pas de méthode miracle. C'est la pratique et les différents essais qui conduisent à la solution. Pour commencer, on doit vérifier l'existence de cette intégrale. La fonction ln définie sur R étoile plus et 1 et 2 sont deux réels de R étoile plus. Donc l'intégrale de 1 à alpha ln de x dx existe. Donc posons, u' de x est égal à 1 et v de x est égal à ln de x. Donc une primitive de 1 c'est x et la dérivée de ln de x est égale à 1 sur x. Donc i1 est égal l'intégrale de 1 à alpha u' prime de x fois v de x dx. Donc, on peut appliquer la formule de l'intégration par partie. On aura I1 est égal à l'intégrale de 1α, U' de x fois v de x dx de est égal à une primitive de u de x fois v de x entre crochets de 1α moins l'intégrale de 1 à alpha u de x fois v prime de x dx. De Alors i1 est égal à x fois lnx entre crochets de 1α moins l'intégrale de 1 alpha x fois 1 sur x dx. Donc, remplaçons par les bornes. i1 est égal à alpha log de alpha moins 0, moins une primitive x entre crochet de 1 alpha Donc, i1 est égal à alpha ln de alpha moins alpha moins 1. En conclusion, i1 est égal à l'intégrale de 1 alpha ln x dx est égal à alpha ln alpha moins alpha plus 1. Calcul de I2. Soit f, la fonction 2x plus 1 fois l'exponentielle de x. La fonction f définie continue sur r et 0 et 1 sont deux éléments de r. Donc l'intégrale de 0, 1, 2x plus 1, l'exponentielle de x dx existe. On ne connaît pas une primitive directement de la fonction f, donc on fait une intégration par partie. Pour cela, on doit choisir u' et v'. Posons, u' de x est égal à l'exponentielle de x et v de x est égal à des x plus 1. Une primitive de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x, et la dérivée de la fonction v, qui est des x plus 1, c'est... On a I2 est égal à l'intégrale de 0 à 1 l'exponentielle de x fois 2x plus 1 dx Donc I2 est égal l'intégrale de 0 à 1 U' de x fois V' de x dx. La formule d'intégration par partie nous permet d'écrire que I2 est égal une primitive Ux fois Vx entre crochets de 0 à 1 moins l'intégrale de 0 à 1 U' de x fois V' de x de x. Donc remplaçons ux et vx par leur valeur dans les crochets et u de x v prime de x dans l'intégrale de 0 à 1. On a donc id est égal à l'exponentielle de x fois 2x plus 1 entre crochets de 0 à 1 moins l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x fois 2 dx. En remplaçant par les bornes. Donc id est égal à 3e moins 1 moins 2e plus 2. En conclusion, I2 est égal à l'intégrale de 0, 1, 2x plus 1, l'exponentielle de x dx est égal à e plus 1. Dans cette vidéo, on s'est contenté de ces deux cas d'application d'intégration par partie. Et pour plus d'exemples et astuces, consultez nos documents mis à votre disposition. Et à la prochaine vidéo pour une nouvelle technique de calcul intégral et primitive. Au revoir.